Premier, le premier facteur, euh, c'est d'abord le fait que le Sénégal a euh, une tradition démocratique qui est quand même relativement bien ancrée euh, et qui fait que euh, justement les différents acteurs euh, comprennent relativement bien les, les différents enjeux qui sont liés euh, au processus électoral. Je crois que c'est un facteur qui est important. L'histoire euh, de ce point de vue est, est, est très importante parce que, Justement, il y a une culture démocratique qui euh, s'instaure au fur et à mesure, justement du fait euh, de cette tradition-là. Euh, il y a un deuxième facteur qui est, qui est extrêmement important, euh, c'est en fait le contrôle euh, qui est accompli sur euh, le processus électoral euh, par différents acteurs, euh, particulièrement euh, par les acteurs euh, politiques euh, eux-mêmes et notamment. Les partis politiques de l'opposition mm -hmm. euh, qui connaissent quand même très bien le processus électoral et qui par conséquent ont la possibilité d'anticiper en réalité sur euh, les différentes niches euh, de fraude qui peuvent entacher euh, la régularité et la transparence de l'élection. Euh, mais il y a aussi euh, les acteurs de la société civile, euh, notamment pendant cette élection ils ont eu un rôle extrêmement important, d'ailleurs ce n'est pas la première fois. En 2000, euh, lors de la première alternance, c'était aussi la même chose. Euh, les acteurs de la société civile euh, sont associés aussi au processus électoral. Et donc, euh, leur position relativement neutre euh, permet aussi, euh, je pense, euh, d'éviter euh, que euh, les acteurs politiques euh, soient dans une position d'empoignade permanente et euh, bloquent ou entrave le bon déroulement du, euh, du scrutin. Euh, le troisième facteur euh, qui a permis relativement le bon déroulement de, de l'élection, euh, ce ne sont pas les acteurs de la société civile et euh, de la, disons, des partis politiques pris séparément, mais c'est le fait qu'il euh, y avait de gros risques sur cette élection-là et qu'on a vu euh, une très grande jonction entre le mouvement politique, notamment d'opposition, et euh, les mouvements de la, de la société civile. Pourquoi je dis Parce qu'en euh, réalité, euh, il y avait des risques de troubles liés à l'élection. Euh, il y avait la volonté, notamment du parti au pouvoir, euh, d'essayer de gagner l'élection dès le premier tour euh, à tout prix. Mais cela a créé euh, une onde de choc qui a permis la jonction entre les mouvements citoyens et euh, des mouvements politiques. Euh, Peut-être qu'il faudrait même y ajouter un quatrième facteur. Euh, je parlais de tradition démocratique au départ au Sénégal, c'est que dans les périodes de crise notamment politique au Sénégal, à chaque fois, les acteurs ont réussi tout de même plus ou moins bien à trouver un consensus sur les règles du jeu. Par exemple, en 1993, il y avait eu une grave crise qui avait précédé en 1988. Mais les acteurs avaient, avant l'élection de 1993, pu trouver un code électoral consensuel sur lequel aussi bien l'opposition que le pouvoir étaient tombés d'accord. C'est la même chose aussi en, 2000. en 2012. Les acteurs ont pu trouver un consensus justement sur le code électoral. Il y a un élément... Euh, qu'il faudrait peut-être aussi ajouter, euh, c'est quand même le rôle de la communauté internationale. cest que, euh, quoi qu'on dise, euh, les prises de position de la communauté internationale euh, ont pu avoir euh, une influence sur le jeu politique local. Euh, parce que euh, cela euh, a permis, en gros, euh, d'éviter quelque part, euh, notamment, que le parti au pouvoir euh, puisse forcer euh, justement le jeu, le jeu électoral. On n'a jamais vu euh, une élection au Sénégal qui a été autant contrôlée. On n'a jamais eu autant d'observateurs étrangers. Euh, je ne parle même pas euh, d'observateurs occidentaux, mais même d'observateurs venant d'autres pays africains. Donc il y a eu un contrôle euh, tellement fort sur le processus électoral que euh, justement... Euh, il n'y avait pas de grandes, de grandes opportunités, de grandes niches justement de, de travestissement du jeu électoral, notamment par le, par le, parti, le parti au pouvoir.